Les symptômes de la COVID-19 peuvent prendre de 2 à 14 jours à apparaître. Ils se manifestent généralement par de la fièvre, une toux sèche ou de la fatigue. Certaines personnes, y compris les enfants, peuvent présenter des symptômes légers. La COVID-19 se propage lorsqu'une personne malade tousse ou éternue, ce qui projette de petites gouttelettes infectieuses. Les gouttelettes ne voyagent pas loin, mais peuvent atterrir sur des surfaces que vous pourriez toucher. Si ensuite vous touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche, vous pouvez être affecté. Pour vous protéger et protéger les autres de la COVID-19, vous devez éviter tout contact étroit avec les personnes extérieures à votre foyer. Maintenez une distance de 1 à 2 mètres avec les autres autant que possible. Cela représente au minimum deux fois la longueur de votre bras. Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pendant plus de 20 secondes ou utilisez du désinfectant pour les mains à base d'alcool. Restez prudent. Faites la différence.